dernier rappel. Par conséquent, période de, des questions orales, chef de l'opposition loyale de Sa Majesté, Monsieur le Président, La question s'adresse à la Première ministre. Nous sommes préoccupés de l'association des Jeux, de la société que le gouvernement a choisie pour opérer le casino de Winburn. Ils ont envoyé de l'argent avec l'association de la CB. Il y a eu, par exemple, de l'argent qui a été blanchi par le casino. Il y a eu une enquête générale. La première ministre a dit qu'il paye attention à ce dossier. Ce n'est pas suffisant, M. le Président. Est-ce que le gouvernement n'est il pas préoccupé de faire des affaires avec une entreprise qui fait l'objet d'une enquête je sais que le ministre des Finances voudra commenter également. Je comprends que la décision d'approvisionnement est que par la LCBO, bah, pardon, de la Société des Jeux et cela, cette entreprise ne fait pas l'objet d'une enquête aux criminels. a des dispositions contre le blanchiment d'argent et se conforme avec toutes les lois existantes au pays ils ont mené une vérification sur l'entreprise Great Gaming du Canada. Je sais que le ministre des Finances a déjà eu des conversations avec euh, OLG et nous, portons, euh, nous prenons euh, ce dossier très au sérieux, complémentaire Nipissing, de retour à la première ministre. Ces allégations sont exactement pourquoi le casino doit être interrompu rapidement. Le gouvernement n'est pas préoccupé par ces allégations, ces troubles-là. Lorsque le contrat a été accordé, le ministre, il était très intéressé par ce projet de loi. Lorsque des accusations ont été départementales, il a dit qu'il n'était pas au courant. Est-ce que le ministre n'était pas au courant? Pour lui, il ne fait pas son travail. S'il le savait, pourquoi il n'a pas dit à la presse qu'il n'était pas au courant? Il faut bien comprendre, il faut aller au fond des choses. Est-ce que le, le ministre savait que son casino aurait lié à des activités de blanchiment d'argent, ministre des Finances? Monsieur le Président, c'est évident que les députés d'en face font en son pouvoir pour, pour dire qu'ils n'ont pas un plan, qu'ils ne savent pas quoi faire, qu'ils ne savent pas où ils s'en vont. Intervention du Président. Là, il a dit aurait l'intégrité du processus est très important pour nous. Et je comprends que la société Great Canadian Gaming ne fait pas l'objet d'une enquête. Ils ignorent la vérité. La Commission des Jeux de l'Ontario et la société des Jeux a fait des vérifications dans le processus d'approvisionnement. La, la société a un programme en place anti- blanchiment qui est conforme avec la loi fédérale. La société également a fait des études de vérification avant d'inscrire uh, cette société complémentaire. De retour à la première ministre des gouvernements du gouvernement qui a dit 500 millions de blanchiments en Colombie-Britannique. On le lit dans les journaux. Des uh, doutes uh, d'activités touristes, euh, avec euh, des dizaines de millions de dollars en 20 dollars. Qui fait ça? La GRC fait une enquête jusqu'en 2015. On parle de 220 millions de dollars qui ont été blanchis en Colombie-Britannique en une seule en, en un seul année. Comment ça, cela se fait-il? Il faut aller au fond des choses. La première qu'est-ce que le ministre des Finances? savait et quand est-ce qu'il a appelé le ministre des Finances. Une fois de plus, soyons clairs. Je comprends que cette société ne fait pas l'objet d'enquête. Nous avons à la commission des jeux et la société des jeux sont en contact, mais le député d'en face fait des allégations et infère des activités criminelles d'une société. Il doit vivre avec ses faits, mais nous, de ce côté, de la Chambre, nous avons un processus d'approvisionnement juste et transparent avant qu'un contrat ne soit employé. Et je reconnais que le député d'en face essaie de faire des gains. Il doit blâmer quelqu'un. Il faut avoir un processus juste et équitable et laisser le processus suivre son cours. Chef de l'opposition, ma question s'adresse à la première ministre. C'est la troisième semaine de la grève au collégial. On ne sait pas si l'année, le semestre, sont en danger. Est-ce que ce sera une année perdue? On ne peut pas jouer avec l'éducation des étudiants. Ma question s'adresse à la Première ministre. Malgré que cela, maintenant, ça dure depuis trois semaines, pourquoi est-ce que la Première ministre n'a rien fait pour le retour au travail des partis concernés? Première ministre, Monsieur le Président, vous savez quoi? Je suis préoccupé par cette affaire. Nous voulons que les étudiants retournent en classe. Le ministre de l'Éducation et moi, nous avons des attentes que les deux parties ont trouver une façon de retourner à la table de négociation et signer une entente. Et j'ai la volonté qu'aucun étudiant, aucun élève, ne perde son semestre. Le ministre a des discussions avec les parties, pour l'heure, nous encourageons les partis à retourner à la glace de négociation. Il faut qu'il y ait une négociation, une entente négociée. Il faut qu'ils retournent à la table de négociation, qu'il y ait une entente de signer complémentaire. Le retour à la première ministre, elle a dit qu'elle est préoccupée, mais elle n'a rien fait pendant trois semaines pour le retour à la table. Nous sommes préoccupés. Cette grève a été appelée anxiété pour les étudiants qui doivent compléter leur semestre pour bien comprendre l'urgence de la l'association. La présidente des, des étudiants ont un inscrit dans un programme d'apprentissage parce qu'eux dépendent de l'assurance-emploi, parce que tout ça est interrompu, Samson, qu'ils n'ont aucun emploi, aucune scolarité, aucun financement pour vivre une situation très précaire. Pourquoi la première ministre ne fait pas davantage Une préoccupation n'est pas suffisante. Qu'est-ce que la première ministre va faire pour retour à la table des négociations des partis Première ministre, okay. ministre des, okay. des oui, j'aimerais savoir le plan de la part des conservateurs pour retourner à la table de négociation. Intervention du président. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Arrêtez la pandémie. député de Whitby, Oshawa, à l'ordre, je suis debout depuis quelques secondes, et le ministre du Développement économique et de la croissance rappelle à l'ordre. Lorsque je me lève, vous vous arrêtez. Veuillez poursuivre. Le premier ministre et moi, nous encourageons les parties, Vous voulez jouer cette partie? Je vais gagner. Je vais passer aux avertissements. Veuillez poursuivre. Nous sommes clairs. Nous voulons que les partis retournent à la table de négociations où il y aura une solution. Dans le même temps, je rencontre des groupes d'étudiants, y compris Margaret Finchon du Collège français Intervention du président. Dauphin Caledon, vous averti. Veuillez poursuivre. Nous voulons nous assurer que les étudiants Informations nécessaires pour passer la grève. C'est une situation difficile. On espère qu'il y aura un règlement à ce conflit bientôt. Si je savais qui c'était, il serait averti, complémentaire final, de retour à la première, mais je dois dire, en temps ancien instructeur à temps partiel, pour moi, c'est une note d'échec. Les collèges essaient de rassurer les étudiants pour maintenir l'école. Mais la CEFPO a dit que ce plan n'est pas connu des groupes de professeurs. Et ce n'est pas réassurant. Est-ce que la première ministre peut-elle expliquer pourquoi il n'y a eu consultation pour, pour sauvegarder le semestre? Les, étudiants méritent la, la tranquillité d'esprit. Il y a un plan d'urgence et le ministère a un plan d'urgence pour les élèves ou les étudiants en programme emprunté. J'ai été fier d'entendre que Morgana, nous avons eu des discussions productives et maintenant avec le, les réunions que le gouvernement fait quelque chose. C'était la chef des étudiants pour. Du collège pour faire le point sur la situation à Hamilton Mountain. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le 3 octobre, le ministre de la Santé a dit à la Chambre, en réponse à ma question de ma collègue concernant la saturation des hôpitaux, que les néo-démocrates accéléraient. Pardon, parlait d'une situation non acceptable et il y avait des personnes qui étaient assaudées sévères au bloc pendant plus de quatre heures avant que les ambulanciers puissent avoir les médicaments. Personne de l'hôpital n'était disponible. Est-ce que la première ministre pense, pense encore que la saturation dans les hôpitaux, c'est vraiment essayer de faire peur aux gens, mais les gens ont assenté des soins de longue durée. Merci. Je suis heureux de me pencher sur cette situation. C'est l'obligation de nous tous dans le secteur de la santé pour avoir des soins de qualité. Concernant l'hôpital d'Hamilton, voilà pourquoi en matière de capacité, à cause de la nouvelle démographie, d'une démographie vieillissante également, voilà pourquoi nous augmentons le nombre de lits à la hauteur de 54 dans la région d'Hamilton, plus des lits complémentaires. Si le cas échéant, selon les besoins avec la saison de la grippe, il est important de reconnaître que la majorité des hôpitaux dans la province ont des défis de saturation. Là où ça existe, on fait les investissements nécessaires. Complémentaire à la première ministre, Tim a décrit son temps à l'hôpital de Hamilton en étant chaotique. C'est un patient de, parce qu'il avait le cancer. Il est allé à l'hôpital. Il voulait aller à l'hôpital le plus près de chez lui, mais il a dû aller à un hôpital plus loin. Et ensuite, il a dû attendre quatre heures aux soins d'urgence. Les, les salles d'urgence étaient tellement engorgées qu'il était à peine à l'intérieur de la salle d'urgence et qu'il s'ouvrait à chaque fois la porte alors qu'il attendait, et alors qu'il attendait que le personnel lui a dit qu'il pourrait mourir et bientôt. Jim a dit aux médias qu'il n'aurait pas dû attendre pour une période indéterminée. Pourquoi est-ce que la première ministre n'est pas d'accord? Mais, Monsieur le Président, je suis désolé que cet individu a eu l'expérience qu'il a eue à l'hôpital Stravinsky à Hamilton. C'est un grand centre de soins de pour les gens aux prises avec le cancer en Ontario. Et nous avons un très bon système de soins pour les patients qui souffrent du cancer, mais il n'est pas parfait, comme c'est le cas partout dans le reste des, euh, du du système de, de soins de santé en Ontario, mais c'est pour cette raison qu'on apporte les investissements dans notre système pour que nous puissions avoir un des meilleurs systèmes de soins au monde. Et nous avons certains des meilleurs résultats en ce qui concerne le cancer pour les survivants du cancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'incident de, de, malheureux comme celui-ci, mais je vais me pencher sur cette situation. Complémentaire, je parle des... De, des soins d'urgence et non pas le centre de cancer à Lorsqu'il a finalement été admis, c'était dans un endroit qui n'était pas mieux que le couloir, que, selon sa famille. Après trois heures de plus, la famille de Jim est devenue désespérée juste pour Pouvoir euh, quitter la salle d'urgence. Jim voulait passer ces derniers jours avec sa famille dans sa maison. Au lieu, il a passé des heures dans une salle d'urgence engorgée en douleur alors que sa famille tentait de trouver un autre endroit pour, où le mettre pour être, avoir... Euh, euh, que ce soit plus privé. Il est mort trois jours plus tard. Il, il ne blâme pas les, le personnel ou l'hôpital, mais il, plutôt, c'est l'engorgement systémique dans les hôpitaux, et c'est un problème au niveau de la province. On a besoin de plus de lits. Qu'est-ce que le premier ministre a à dire à la famille de Jim aujourd'hui? Monsieur le Président, je suis désolé et perturbé par la mort de cet individu, de, de, de Jim, et je voudrais présenter mes uh, condoléances à ses proches et à sa famille lorsqu'il s'agit de l'engagement dans les hôpitaux. C'est pour cette raison qu'on a effectué les investissements pour euh, aider les hôpitaux. Ils ont un, un plus grand volume dans leur salle d'urgence parce qu'ils ont une population croissante et vieillissante, tout comme la députée d'en face euh, ne semble pas appuyer nos euh, investissements dans euh, l'hôpital de Humber River, de Finch, pour faire en sorte qu'il y ait plus de patients, qu'il y ait plus accès à plus de lits. Je ne sais pas si elle appuie ou n'est n'appuie pas nos investissements de millions de dollars pour créer 1 200 nouveaux lits de soins aigus dans la province. Nouvelle question, député de euh, Nicobar. La Première ministre. La semaine dernière, le personnel et la, le ministre de, de la santé ont tenté de trouver une solution tampon, de, temporaire. Tout aide, mais la Première ministre ne semble pas comprendre l'ampleur du problème. Les lits temporaires ne suffisent pas pour renverser les dommages des compressions et des gels qui ont été imposés par le gouvernement libéral par le passé. Par exemple, à North Bay, dans le centre de hospitalier régional, ils ont dû mettre à pied plus de 400 travailleurs de première ligne. Ils doivent avertir la collectivité au niveau du manque, la pénurie de lits. La, le plan de la première ministre est de donner huit lits temporaires à la région. Est-ce qu'elle est qu pense que c'est suffisant pour renverser les dommages d'années de, de manque de financement par ce gouvernement? Euh, Monsieur le Président, je sais que le ministre de la Santé et des soins de longue durée voudra répondre, mais je voudrais dire, premièrement, pour dire qu'il y a eu des années d'augmentation de financement au système de soins de santé dans cette province. À chaque année... Le financement a augmenté partout dans le système. La réalité est que il y a des problèmes systémiques qu'on doit corriger. On a eu l'occasion en fin de semaine de passer du temps avec le sénateur Bernie Sanders des États-Unis. On a fait une tournée des hôpitaux dans la région de Toronto et c'est une grande occasion d'avoir une conversation au sujet de ce qui f fonctionne ici dans cette Province, avec notre système de soins universel, et où il y a des défis, et une des choses qui fonctionne très bien, c'est qu'on peut planifier, on peut voir où il y a des lacunes et trouver des solutions à ces problèmes. Complémentaire. Merci, M. le Président. L'hôpital de Sous-Sainte-Marie a dit euh, que c'était un code euh, bourgogne. Ils ont annoncé, signalé ce, ce code pour trouver de nouveaux lits pour les patients. En janvier de cette année, ils ont euh, retiré le code de Bourgogne, non pas parce que la crise s'est améliorée, mais parce qu'elle s'est empirée et que ça ne voulait plus rien dire parce qu'ils le signalaient à tous les jours. L'hôpital de Sceaux a le plus haut taux d'occupation de tous les hôpitaux de, de la province entre 2012 et 2017. Ils ont eu un achalandage de 121 la Première ministre a offert à sault sainte marie huit lits temporaires pour trouver une solution à ce problème. Comment est-ce que la Première ministre et le, ministère de la, le ministre de la Santé et des soins de longue durée soient tellement déconnectés des problèmes qui ont lieu à l'hôpital de sault sainte marie Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Monsieur le Président. Après avoir fourni à l'hôpital Sous-Sainte-Marie d'une augmentation de 6 millions de dollars cette année pour leur coût de fonctionnement. Et je pense que c'est plus, la plus grande augmentation de la province. C'est une augmentation de 4,9 à leur coût de fonctionnement cette année. Et on a aussi alloué d'autres lits pour des soins intensifs, comme elle l'a mentionné, la députée. C'est important lorsqu'on se penche sur les ARLIS du nord-est. Il y a un autre fonds de 31 lits, plutôt et non pas un fonds, qui seront alloués par l'hôpital de concert avec les ARLIS de la région. Et lors des prochaines semaines, pour que nous puissions... Euh, ciblés où il, y en a de, où il y a le plus grand besoin, et des alloués selon où, où nous anticipons où il y aura euh, euh, un plus grand besoin en raison de la, la saison de la grippe complémentaire. À Sudbury, on leur a offert 16 lits. Et à tous les jours, North Sciences doivent avoir entre 30 et 35 patients dans les couloirs et dans tous les endroits où ils peuvent les mettre. Donc, les lits qu'ils vont ajouter ne prendront pas en compte les lits temporaires, les besoins immédiats. Et, euh, et ce n'est rien dire de, euh, des plus grands besoins qui seront nécessaires lors de la saison de la grippe. Comment est-ce qu que la Première ministre va trouver une solution à ce problème qu'elle a créé? Ministre de la Santé et des soins de longue durée, nous allouons des lits de soins intensifs et aigus partout dans la province, et nous créons 600 espaces de transition pour fournir des soins spécialisés pour les gens qui n'ont plus besoin d'être dans les hôpitaux, et 200 logements abordables pour les aînés. Mais ce que nous n'allons pas faire. Je ne peux qu'imaginer si on avait suivi les conseils du, des néo-démocrates lorsqu'ils étaient au pouvoir et d'avoir fermé 24 de tous les lits de soins intensifs, de soins aigus dans la province pour une fermeture de 9 600 lits, qui ont une, une réduction de 9 600 lits dans la province lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et il y avait aussi d'autres compressions qui auraient retiré 500 millions de, de dollars de plus des de soins de santé et de l'éducation. Donc je ne vais pas suivre leur exemple. Merci. Député de Nepine-Carlton, ma question est à la première ministre. Ce n'était pas le titre d'un livre au niveau de l'ineptitude euh, qui parlait de, de, de la gouverne de, de ce gouvernement pendant les 14 dernières années, mais c'était plutôt au niveau des centrales de gaz qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas de, de dossier à la suite d'une demande d'information. Peter Feist a tenté de, de supprimer ils ont, euh, son fichier et de retirer tous les dossiers. C'était 21 minutes. Est-ce que c'est les nouvelles normes en ce qui concerne le gouvernement ouvert et transparent selon ce gouvernement libéral? Procureur général, merci, Monsieur le Président. Je pense que la députée d'en face le sait très bien. Les députés, Tous les députés connaissent les règles. Lorsqu'il y, y a un dossier devant les tribunaux, on n'en parle pas. Je suis content qu'elle lit le National Post le samedi matin, mais c'est très bien qu'elle puisse nous les relire ici. Mais comme on le sait tous, il y a un procès devant les tribunaux. On doit respecter ce processus et à l'Assemblée, on ne peut pas apporter des commentaires et de discuter des preuves qui sont devant les tribunaux. Complémentaire, ce qui dérange de ce côté-ci les des Ontariens, c'est un que c'était très clair que ceux qui ont témoigné devant le comité de la justice ne respectaient pas cette assemblée, que ce soit des sacs pleins d'argent ou des, des courriels qui ont été supprimés. ils sont euh, M. Fife est en train de témoigner aujourd'hui. Fife, plutôt, a envoyé un courriel pour dire que les choses ne, euh, ne se portent pas très bien. Donc, euh, je vais devoir peut-être supprimer les courriels. Elle a dit oh, « Oh-oh! A.O. avec l'historique et le bilan de ce gouvernement. Est -ce que, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'y aura pas d'autres A.O. qui auront lieu dans ce gouvernement en ce moment? Procureur général. Monsieur le Président, je ne suis pas surpris que le parti sans plan qui va poser des questions telles que celle-ci et qui va prendre des, certains aspects d'un journal, d'un article de journal, et de, ensuite de poser des questions, ne pas respecter le processus de ce côté-ci. Nous respectons le procès judiciaire et le système judiciaire. Nous avons le plus grand respect pour les règles, et c'est pour cette raison que notre gouvernement s'est concentré sur euh, d'assurer une plus grande rédition de comptes et de transparence pour que nous ayons des euh, programmes de formation pour notre personnel. Il y a des gens qui sont responsables aussi pour euh, les, faire l'archive de dossiers. Et nous avons aussi adopté la loi sur la reddition de comptes qui, qui augmenterait la pénalité pour ceux qui en, en, enfreineraient la loi. Nouvelle question, député de Parkdale-Hard Park. Merci. Ma question est à la Première ministre. Selon les statistiques qui ont été publiées par le ministère des Transports, le nombre de morts causés par des pi piétonniers euh, distraits. N'a pas été réduit entre 1993 et 2012. Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve que les cellulaires auraient augmenté le nombre de morts à la suite de piétanies distraits. Par contre, les statistiques ont démontré que les conducteurs distraits ont entraîné une augmentation de trois fois plus importante de morts. Les conduites distraites, cause plus de morts que les, la mort à la suite de conduite en ébriété ou d'excès de, euh, de vitesse. Donc, pourquoi est-ce que le premier ministre ou le gouvernement a mis en œuvre un projet de loi ou a présenté un projet de loi qui se concentre sur les piétonniers distraits? Merci le ministre de la Transport, de, des Transports, euh, la députée le sait très bien que c'est un projet de loi émanant d'un député. et on, en ce qui concerne la question qu'elle a posée, et je pense qu'elle le sait, que ce, notre Première ministre, notre gouvernement a une approche euh, dynamique pour se concentrer sur les conducteurs distraits, avec deux projets de loi. 31 et 65, qui ont été adoptés les dernières années. Il y a quelques semaines, la Première ministre a annoncé, moi-même, je l'ai annoncé avec elle, qu'on va apporter d'autres propositions pour renforcer ces projets de loi ou ces lois. L'Ontario a été un premier ou deuxième en ce qui concerne la sécurité routière en Amérique du Nord. Par contre, on doit continuer d'effectuer de, des, des efforts et d'améliorer notre bilan. Et nous allons continuer de le faire. Complémentaire, ma question à la première ministre. Je suis sûr que le ministre des Transports le, savait très bien que, que ce projet de loi émanant de députés allait être présenté. Le, la semaine dernière, Friends and Family for Safe Streets ont annoncé une vigile au conseil municipal pour souligner les 54 personnes qui ont été mortes à la suite de violations des, du Code de la route. Il y a aussi eu euh, euh, un trajet en vélo à la suite de la mort de Monsieur la, la, la fille de M. Santos. Ceux qui enfreignent la loi, les conducteurs, ne font pas face à d'autres conséquences. Ils peuvent tout, tout simplement envoyer un chèque. Est-ce que le gouvernement va mettre en œuvre mon projet de loi 168 pour protéger les, euh, ceux qui empruntent la, la voie routière euh, qui sont vulnérables et de protéger les piétons, les cyclistes, les aînés et les enfants? M Ministre, merci, Monsieur le Président. Je vais donner le bénéfice du doute à la députée. Je sais qu'elle milite très fort pour que nous puissions travailler ensemble pour aider les gens les plus vulnérables qui euh, empruntent nos routes. Mais elle sait très bien qu'on a annoncé il y a quelques jours qu'on allait aller de l'avant avec certaines propositions législatives qui allaient apporter certaines des pénalités les plus restrictives, les plus importantes pour les conducteurs distraits qui entraînent des, des blessures, encore une fois. C'est des pénalités les plus euh, importantes, des amendes les plus importantes, telles que 15 000 Nous continuons d'apporter des mesures pour contrer euh, la conduite en état d'ébriété et d'autres euh, habitudes dangereuses. Nous apportons aussi d'autres projets de loi, tels que 65, pour apporter de la sécurité dans les zones écolières. Nouvelle question. M Monsieur le Président, ma question est au ministre de la Croissance et de, du Développement économique. Nous savons que le ministre était un militant pour le Parc Rouge pendant plus de 30 ans. Il a planté des arbres là-bas avec d'autres membres de notre caucus et d'autres militants pour protéger les espaces verts dans un des endroits les plus populaires de, euh, de, du Canada. Celle que la grande région de to Toronto. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est une des priorités de notre gouvernement. Nous continuons d'augmenter, de, euh, de prolonger les zones protégées. Nous continuons de travailler avec les municipalités pour s'assurer que nos villes et nos villages euh, puissent continuer de, euh, de prendre de l'ampleur de manière sécuritaire, de conserver l'environnement. La semaine dernière, nous étions au Parc Memorial pour euh, euh, faire une annonce. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations au sujet de cette bonne nouvelle? M Ministre de la Croissance économique et du Développement, je voudrais remercier le député de sa question et de remercier toutes les personnes qui étaient à cette annonce, cet événement, il y a une semaine ou un petit peu plus. Et les représentants publics des trois paliers du gouvernement, les euh, leaders des peuples autochtones, des personnels de Parc Canada, ainsi que des militants pour des groupes communautaires et des groupes pour la protection de l'environnement qui ont travaillé sur ce projet pendant plus de 30 ans. C'est quelque chose de personnel à mon égard, parce que j'étais un membre du personnel il y a 30 ans lorsque j'ai commencé à travailler sur cet enjeu. Je voudrais remercier la Première ministre et mon, mon collègue, le ministre de l'Infrastructure, de pouvoir assurer que ce projet aboutisse. Ce fut un grand honneur pour moi de faire cette annonce. Il y a un petit peu plus d'une semaine, oui, on transfère 1,6 1 600 acres pour que ce soit protégé au niveau de l'environnement. Merci Monsieur le Ministre et merci d'avoir été un militant si important pour ce parc et pour avoir euh, protégé le bien-être écologique de ce parc. Je sais que c'était assez difficile mais c'est excellent de pouvoir apprécier ces terrains protégés. Si j'ai bien compris, le parc a une superficie de 80 km², c'est-à-dire 22 fois plus, plus important que le parc central à New York. Le parc relie le lac Ontario avec le, la moraine d'Oak Ridges et c'est le premier parc urbain du Canada. Tous les acteurs du milieu ont collaboré pour protéger cet es espace vert à côté du Grand Toronto. Monsieur le Président, il y a énormément d'activités qui peuvent être faites à l'intérieur de ce parc. Et quelles en sont certaines de ces activités La ministre de l'Éducation. je suis tout à fait heureuse de prendre la parole et de parler du Parc Rouge. Je voudrais remercier le député d'Ockridge Markham et le député de Scarborough Centre qui était au parc lorsqu'on l'a transféré au gouvernement fédéral. L'ancien sou a dit que le parc rouge est un parc tout à fait excellent. Et les étudiants de l'Université de Toronto à Scarborough ont créé l'appli rouge créé par donc des jeunes entrepreneurs qui font partie d'un programme qui s'intitule le Pôle. C'est un programme de démarrage d'entreprise qui crée des programmes novateurs donc, c'est un système qui permet une navigation simple du parc. J'encourage donc tous les députés de télécharger ce tapis et de visiter ce parc. Merci aux députés de Scarborough Centre. Merci. Arrêtez la pendule. Je voudrais rappeler au, à la ministre de l'Éducation, lorsque je suis debout, vous vous asseyez. Nouvelle question, le député de leeds Grenville. Merci. Au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, mes concitoyens sont outrés que des approbations environnementales d'il y a deux décennies, décennies pourraient être utilisées pour ouvrir une décharge très importante. Beaucoup a changé quant à la protection de l'environnement au cours des dernières années. Monsieur le ministre, vous, a, vous avez reçu trois rapports de l'Association de droit environnemental quant à la situation de ces décharges. Ed Cargo n'a pas la volonté d'avoir une telle décharge. Le ministre s'est engagé à faire en sorte s'il y avait de nouveaux renseignements, les approbations seraient retardées. Le ministre annulera-t-il ces approbations ou est-ce qu'il fera en sorte que cette, ce dossier soit traité par le tribunal de protection environnementale Le ministre de l'Environnement. Le, la priorité de notre ministère, c'est de réacheminer des déchets, des décharges. Et grâce à nos efforts à cet effet, nous avons fait en sorte que 3 millions de tonnes ont été réacheminées chaque année. Mais nous comprenons que des solutions sont nécessaires pour des déchets qui ne peuvent pas être réacheminés. À l'heure actuelle, ce groupe est obligé d'effectuer des études pour faire en sorte que le projet respecte l'environnement et le bien-être de la population. La proposition sera assujettie à plusieurs évaluations et l'organisme sera obligé de consulter la population et tous les acteurs du milieu. Monsieur le Président, un site d'enfouissement n'a pas jamais été ouvert en raison des approbations si dépassées et donc ce n'est pas le legs que voudrait ce ministre. Cette approbation a été faite pour des déchets de Leeds et Grenville. Ce ne devrait pas être un site d'enfouissement privé pour des déchets de l'ensemble de la province. Le Conseil Mohawk d'Akwesasani s'est exprimé. Monsieur Benedict a écrit une lettre en rappelant au ministre de son devoir constitutionnel de consulter les Premières Nations. Monsieur le Président, il y a des raisons constitutionnelles d'intervenir. Le ministre utilisera son autorité pour faire en sorte qu'il n'y aura pas de sites enfouissement sans études et évaluations environnementales. Le ministre. À l'échelle de la province, c'est nécessaire d'avoir des décharges et des sites enfouissements pour les déchets qui ne peuvent pas être récheminés et recyclés. L'ancien ministre de l'Environnement a déposé un projet de loi portant sur l'économie circulaire, c'est-à-dire que le déchet d'une personne peut être le trésor d'une autre. Et c'est quelque chose de très important pour nous permettre d'aller de l'avant. L'économie circulaire fera en sorte que très peu de déchets se trouvent dans les sites d'enfouissement. Nous sommes engagés à bâtir un Ontario plus vert, c'est pour ça que nous avons la loi pour l'Ontario sans déchets. Et donc, grâce à cette loi... Nouvelle question, le député de Toronto Danforth. Merci à la Première ministre. La semaine dernière, le plan énergétique à long terme a été déposé Et ceci a confirmé ce que nous avons soupçonné. Les contribuables de la province contractent un prêt très important pour baisser de manière artificielle les factures d'électricité préalablement à l'élection. Après l'élection, les factures seront encore une fois à la hausse parce que la population sera obligée de repayer 40 millions de dollars en paiement d'intérêt. Et même moi, j'étais étonné de l'augmentation importante des facteurs d'électricité des clients industriels qui, qui ne faisaient pas partie du, de la combine de près de la Première ministre. La Première ministre peut-elle expliquer pourquoi les tarifs industriels au Nord verront euh, une augmentation de 40 d'ici 2025? Le ministre de l'Énergie. Merci. C'est tout à fait important. Important de parler du programme énergétique à long terme et du plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. Nous comprenons à quel point les tarifs d'électricité sont importants pour les entreprises. Et donc, nous avons créé des programmes qui visent à rendre l'électricité plus abordable le programme de conservation industrielle, le programme industriel du Nord, pour en citer quelques-uns. Le plan énergétique à long terme de 2017 reflète des augmentations moyennes qui sont indexées à l'inflation Indexé à l'inflation d'ici la fin du plan énergétique à long terme. Donc ce plan fonctionne pour nos clients industriels et nous allons continuer d'offrir ces programmes. À la première ministre. En raison du plan de la Première Ministre, les tarifs industriels connaîtront une augmentation de 30 au cours de six ans. Les clients industriels du Nord verront une augmentation encore plus élevée, une augmentation de 40 Plutôt d'enlever les bénéfices privés des factures d'électricité, la Première Ministre crée davantage de fardeau pour le secteur, secteur manufacturier de la province. La première ministre peut elle nous dire combien d'emplois industriels seront perdus en raison de son plan de privatisation du réseau énergétique? Le ministre. Enfin, fait, nous voyons de la croissance grâce aux efforts du ministre de la croissance et e du développement économique. Et en fait, le plan énergétique à long terme reflète une augmentation qui est indexé à l'inflation. Et donc, le, les tarifs d'électricité industrielle sont moins élevés que le, les tarifs moyens de la région des Grands Lacs. C'est selon l'administration énergétique des États-Unis. Les tarifs ontariens demeurent concurrentiels. Le député de Prince Edward Hastings vous a averti. Le ministre des Affaires avec les Autochtones et de la Réconciliation vous est averti. Y a-t-il d'autres commentaires? Veuillez terminer. Merci. Soyons clairs, les tarifs ontariennes demeurent concurrentiels comparativement aux territoires de, de compétences canadiens. Les tarifs du Nord sont parmi les tarifs les plus abordables. De, du continent et c'est grâce au programme de protection des tarifs industriels du Nord. Nous continuons de travailler avec nos partenaires au Nord. Nous travaillons pour protéger les intérêts de tous les consommateurs dans cette province. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci. Je connais certaines femmes qui ont raconté des histoires en matière de harcèlement à caractère sexuel sur les médias sociaux. Donc, le, le mot dièse, moi aussi, cette question s'adresse à la ministre de la Condition féminine. Ces deux mots ont déclenché des millions de tweets et donc, nous voyons à quel point le harcèlement à caractère sexuel est répandu au sein de notre société. Si nous, nous ne parlons pas de telles questions, ces problèmes perdureront. Il existe une stigmatisation quant au signalement de ces activités criminelles et donc les survivants ne racontent pas leurs histoires. Cette campagne a entamé une conversation tout à fait importante. La ministre de la Condition féminine peut-elle parler de ses efforts visant à poursuivre ces discussions? La ministre de la Condition féminine. Merci, je voudrais remercier la députée de Davenport de sa question. En tant que ministre de la Condition féminine, c'est mon objectif de m'efforcer à faire en sorte que les femmes se sentent en toute sécurité dans cette province. Et donc, les histoires de harcèlement à caractère sexuel racontent une histoire tout à fait différente. Les femmes à l'échelle de notre province et à l'échelle du monde se font harceler à tous les jours. Et donc, c'est de mots constituent des efforts visant à contrer la violence genrée Nous devrions changer d'attitude quant à cette question. Et je veux que les femmes de cette province sachent que nous les écoutons. Nous avons créé notre programme. Ce n'est jamais acceptable pour mettre un terme à la violence à caractère sexuel. Et notre programme de sensibilisation ont aussi déclenché des discussions à cet effet. Il y a encore du travail à faire et le gouvernement a un plan à cet effet. Complémentaire, je voudrais remercier la ministre de sa réponse. Les mots dièse comme moi aussi, montrent à quel point la violence à caractère sexuel est prévalente à l'échelle de notre société. Et bien que ce mot dièse avait pour but de commencer la discussion, un autre mot c'est quoi le plan maintenant? Demande de l'action. Les femmes autochtones et racialisées ne signalent pas ces crimes. Les femmes font preuve de courage en racontant leurs histoires. Et donc, elles doivent savoir que nous les écoutons. La ministre peut-elle nous parler des efforts de notre, notre gouvernement visant à contrer la violence à caractère sexuel en Ontario? La ministre, les campagnes telles que moi aussi, Dévoile des, des problèmes très importants au sein de notre société. La violence gendrée est trop répandue et a des effets dévastateurs sur des survivants et leurs familles. Monsieur le Président, c'est pour ça que nous avons créé la stratégie axée sur la violence gendrée qui s'attaque à ces problèmes. Notre stratégie reliera les milieux de travail avec un plan d'action en matière de violence à caractère sexuel, nous mettrons un terme à la violence faite aux femmes autochtones, à la traite de personnes et nous mettrons à jour notre plan portant sur la violence familiale. Nous avons pour but d'améliorer les soutiens offerts aux survivants et de renforcer la réponse du réseau juridique. Mon ministère, avec le ministère des services sociaux, a tenu des consultations pour permettre aux survivants de s'exprimer. Nous écoutons les survivants et les experts, nous utilisons leur point de vue pour éclairer notre stratégie et, bientôt, nous allons déposer les prochaines étapes quant à ce plan. Nouvelle question, la députée de dufferin Caledon. Au ministre de l'Infrastructure, selon le rapport de 2016 de la vérificatrice générale, il y a eu des préoccupations très importantes quant aux publicités partisanes du gouvernement. Selon la VG, les publicités du gouvernement avaient pour but d'attribuer le mérite des dépenses à l'avenir au gouvernement. Les publicités se vendent des projets à Toronto et à Brampton. Selon la VEG, ces publicités ne devraient pas être diffusées. Le ministre de l'Énergie ignore la vérificatrice générale, mais le ministre de l'Infrastructure écoutera-t-il la vérificatrice générale et arrêtera-t-il à dépenser de l'argent des contribuables pour financer ces publicités partisanes? Le ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, la réponse complémentaire sera donnée par la présidente du Conseil du Trésor. Nous avons fait l'augmentation de l'infrastructure la plus importante dans l'histoire de la province. 190 milliards de dollars au cours de 13 ans. Cet investissement a des effets très positifs à l'échelle de la province, que ce soit une nouvelle école, un, nouveau, un nouvel hôpital. Les Ontariens ont le droit d'avoir des renseignements quant à nos efforts pour bâtir de meilleures collectivités. Nous avons lancé une campagne de sensibilisation pour faire preuve des effets de ces investissements. De mettre en valeur nos projets signifie de la transparence au sein de notre gouvernement et dévoile des détails quant à, au plan de notre gouvernement. Nous sommes en conformité avec la loi en matière de publicité gouvernementale. C'est l'un des lois les plus sévères au pays. Les gens d'Ottawa devraient savoir que nous, allons, nous a, allons investir 200 millions de dollars pour l'Institut du Cœur d'Ottawa. De, de Complémentaire, est-ce que vous avez entendu la question? Le gouvernement a dilué la surveillance de la vérificatrice générale contre la publicités gouvernementales. Ce n'est pas utile. Donc, depuis que le gouvernement a dilué la surveillance de la vérificatrice générale, le gouvernement dépense des millions de dollars pour financer des publicités partisanes. Plutôt que de sensibiliser la population à la crise des OPAC ou à la maltraitance des enfants, le gouvernement se vante. Le gouvernement n'utilise pas ces publicités pour aider les ontariens, mais dépense l'argent des contribuables pour faire de la promotion du Parti libéral. Le ministre dira-t-il à la population combien... De leur argent a été gaspillé pour financer ces publicités. La présidente du Conseil du Trésor. Merci. Je tiens à vous dire que l'Ontario demeure le seul, seul territoire de compétence canadien qui a des mesures législatives visant à interdire les publicités partisanes. La députée de Nipiane Carlton vous est averti terminer. Nous avons adopté cette mesure législative historique parce que nous nous opposons à l'utilisation des données publiques pour financer des publicités partisanes. C'était notre point de vue en 2004 et c'est ça notre point de vue à l'heure actuelle. Dans le cadre du budget de 2015, nous avons modernisé la loi sur les publicités gouvernementales pour donner une surveillance à la vérificatrice générale. Dans d'autres domaines de publicité, y compris des publicités informatiques en matière de transport en commun et en matière de cinéma. La vérificatrice générale, en fait, avait demandé ces changements. La mesure législative a été modifiée pour présenter une définition claire de publicité partisane. Nouvelle question, la députée de Welland. À la Première ministre. Les libéraux ont eu 14 ans pour améliorer la vie des travailleurs de la province. Et donc, c'est maintenant les derniers jours de ce gouvernement et donc les efforts du gouvernement à cet effet sont insuffisants. Nous avons déposé des amendements visant à donner à tous les travailleurs de la province le droit de se syndicaliser, mais les libéraux se sont opposés à cette proposition. Nous avons déposé des amendements visant à donner le droit de prendre trois semaines de congé, mais les libéraux se sont opposés à cette proposition. Les amendements de notre parti avait pour but de prévoir cinq jours de congés avec solde et dix jours de congés pour des survivants de violences familiales. Mais les libéraux se sont opposés à ces mesures. Pourquoi le ministre du Travail Nous avons effectué l'examen des milieux de travail en évolution. Nous avions des panels d'experts qui ont consulté les acteurs du milieu à plusieurs groupes en fait qui étaient reliés à l'évolution des milieux de travail. Grâce à, ce, à ces efforts, nous, nous avons retiré ce projet de loi après la première lecture. Nous avons pris en ligne de compte la rétroaction des acteurs du milieu de ceux et celles qui défendent les intérêts des travailleurs. Nous avons déposé des amendements en comité. Ce projet de loi a fait l'objet de débats en Chambre et sera à nouveau en comité. Je suis heureux de vous dire qu'il y aura des audiences publiques en comité tant que le grand public sera en mesure de s'exprimer. Ça a été un processus tout à fait approfondi. Merci, Monsieur le Président. Je crois euh, que l'Ontario nous a dit que car check était notre priorité. Nous avons proposé un amendement et qui aurait fait en sorte que les serveurs dans les restaurants auraient gagné le même salaire, salaire que les autres employés en gagnant le même salaire minimum. Le gouvernement libéral a voté contre. Est-ce juste? Est-ce que ce gouvernement, pendant ce processus de comité, va s'engager à le au même salaire minimum dans les restaurants et les jeunes personnes? 30 des personnes en Ontario gagnent moins de 15 de l'heure. La moitié de ces personnes ont entre les âges de 25 et 64 ans. Nous, ce sont des, une époque où on veut commencer une famille, où on achète des vêtements pour les enfants et on essaie de payer son loyer également. Il est important d'augmenter ses salaires minimum. Nous avons dit que le salaire minimum devait être à 15 dollars de l'heure le 1er janvier 2019. Il y a deux ans, le NPD ne voulait pas parler du salaire minimum. Deux journées de congés payées, trois semaines après cinq ans d'emploi avec le même employeur. Salaire égal pour travail égal. Si vous faites le même travail que quelqu'un d'à côté de vous, vous devriez être payé le même salaire. Député de Kitchener-Waterloo, un avertissement. Il vous reste une phrase. L'histoire de l'Ontario. Merci. Nouvelle question, Député d'Ottawa-Vanier. Ma question est également pour le ministre du Travail. Dans ma circonscription d'Ottawa-Vanier, les gens parlent beaucoup du projet de loi 148. J'ai des questions à propos de ce projet de loi. Je sais que les, concito les concitoyens sont intéressés à ce, cette augmentation à un salaire minimum à 15 euh, salaire égal pour travail égal, des journées de congés de maladie pour tous, ainsi que euh, des changements au processus de syndicalisation. Le comité permanent euh, en, aux finances et affaires économiques a sillonné toute l'Ontario pendant l'été. C'était inhabituel. Habituellement, le travail du comité se fait après la deuxième lecture. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi est-ce que ce projet de loi a été renvoyé en comité après la première lecture et comment est-ce que ce, cette décision a eu des répercussions sur notre processus? Merci à la députée d'Ottawa-Vanier pour sa très bonne question ainsi que pour son travail de défense sur ce projet de loi. Lorsque nous avons... Proposer ce projet de loi, comme je l'ai déjà mentionné, nous savions que ce projet de loi allait y avoir des répercussions auprès de nombreuses personnes dans la province. Nous voulions avoir la rétroaction des entreprises, des syndicats, des défenseurs de la pauvreté. Ce comité. S'est rendu dans 10 villes dans la province. On a entendu plus de 200 présentations et on a reçu 1000 soumissions écrites de familles, de travailleurs, d'employeurs, de syndicats, de professionnels de la santé. Ce que nous avons fait, nous avons pris ces renseignements, nous avons proposé des amendements afin de refléter ce qu'avaient entendu les membres du comité. Nous avons traité des questions préoccupant les PME, les employeurs. Nous savons que nous devons appuyer les travailleurs de l'Ontario ainsi que leurs familles et c'est ce que fait le projet de loi 148. Question complémentaire. Ce processus a été très emballant pour l'Ontario. Le milieu de travail sera plus juste après l'adoption de ce projet de loi. Une question qui m'intéresse, c'est le besoin d'élargir le, les congés pour les victimes de violences conjugales et sexuelles. Nous savons qu'il est important que les victimes aient le temps et l'appui dont ils ont besoin pour faire face à des circonstances extrêmement difficiles. Je crois que c'est la bonne décision d'amender le projet de loi 148 pour avoir un congé distinct pour les victimes de violences conjugales et sexuelles. Maintenant que nous avons terminé la deuxième lecture, j'ai hâte d'en entendre davantage en, en, sur ce qu'on peut faire pour mieux renforcer le projet de loi 148. Est-ce que le ministre peut éclairer la Chambre, à savoir à quoi on doit s'attendre dans les semaines à venir? Monsieur le ministre, merci encore à la députée d'Ottawa, Vanier. J'aimerais avoir l'appui de toute la Chambre, mais malgré l'opposition qui vote contre notre projet de rendre les milieux de travail plus équitables, je suis heureux de savoir que ce projet de loi est renvoyé au Comité permanent des finances et des affaires économiques. Comme je l'ai mentionné, la, le début de la deuxième ronde de présentation de syndicats, d'entreprises, de groupes qui représentent tous les niveaux de vie en Ontario. Il y a l'occasion également, Monsieur le Président, pour que le public puisse écrire des soumissions au comité. Lors de la première ronde, les, la rétroaction a été très utile pour... Euh, éclairer nos décisions et faire des amendements. Et nous allons faire exactement la même chose. Et nous n'allons pas reculer, nous allons améliorer la situation et nous allons faire en sorte que les milieux de travail soient plus justes et équitables. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Récemment, vous avez annoncé le, la question de rénover notre flotte nucléaire. Mais ce qu'on ne comprend pas, pourquoi est-ce que vous signez des contrats vert exorbitant, vous auriez pu annuler des contrats sans pénalité et ce qui aurait pu nous donner un allègement de l'augmentation de 300 dont vous êtes responsable. Le coût total va nous coûter 133 milliards de dollars. Et si les Ontariens avaient été une priorité plutôt que de vos besoins politiques, nous aurions sauvé, épargné des milliards de dollars. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas annulé ces contrats lorsque vous en aviez eu l'occasion et pourquoi vous continuez à signer d'autres contrats alors qu'on a de l'électricité en excédent dans notre province? Merci, Monsieur le Président. Je sais que l'opposition n'a pas de projet pour le secteur énergétique ni pour l'électricité verte. Je sais qu'il que l'opposition a dit qu'il allait détruire ces contrats, ce qui nous aurait exposé en 20 milliards de dollars en poursuite. Mais examinons ce que nous avons accompli avec euh, l'énergie renouvelable. Nous avons plus de 86 d'électricité sans GES. Sans les initiatives d'énergie verte ont généré plus de 40 000 emplois et plus de milliers d'industries de éoliennes et solaires. Nous voulons suspendre le contrat de LRP car nous avons un approvisionnement excédentaire. Dans quelques années, nous n'aurons plus cet approvisionnement excédentaire si on n'agit pas immédiatement. Au ministre de l'Énergie, ce ministre est à côté de la plaque. Son gouvernement, si au lieu de jouer de la politique, il aurait pu s'assurer d'avoir de l'électricité efficace tout en créant des emplois. Ces projets auraient mené à la diminution de coûts énergétiques plutôt que d'augmentation de 300 ces augmentations, force des éliminations de budget dans les hôpitaux et la fermeture d'écoles et force des centaines d'entreprises et d'emplois à l'extérieur de l'Ontario. Est-ce que le ministre va être honnête envers les Ontariens? Est-ce que vous voulez avouer que votre dette va mener à des augmentations d'électricité à l'avenir? Merci, Monsieur le Président. Soyons clairs, les investissements qui se font de ce côté-ci de la Chambre sont vraiment éternels. Je n'ai pas le temps de milliards de dollars injectés dans le transport public, dans l'infrastructure routière. Nous continuons à en faire davantage de ce côté-ci de la Chambre, car nous sommes en train de construire l'Ontario. Lorsqu'il est question de l'industrie renouvelable... C'est une histoire à succès, comme je l'ai déjà dit. Nous avons plus de 100 fabricants solaires et éoliennes, y compris à Windsor, à Mississauga. Les techniciens et d'autres experts dans l'énergie renouvelable dans différents collèges, dont le Collège St. Clair, nous avons beaucoup d'innovations que nous exportons dans d'autres pays qui veulent... Profiter de l'énergie verte. Nous avons des stratégies renouvelables. Le ministre des Ressources naturelles et des forêts, rappel au règlement. Merci. J'aimerais présenter dans la tribune des députés deux résidents de Cambridge, Rich Tree et Lynn Laplante. Merci d'être venu à Queen's Park aujourd'hui. J'aimerais souhaiter la bienvenue à, aux membres des services familiaux à Nishnoa Bay. Je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. Maintenant que c'est la fin de la période de questions, le député de Leeds Grenfell a fait preuve de son mécontentement face à la réponse à sa question sur les sites de dépotoirs. Il n'est jamais trop tard pour avoir un avertissement. Cette question fera l'objet d'un débat demain à 6 heures. Il n'y a pas d'autres votes différés. La, la séance est levée jusqu'à 1 heure cet après-midi.